Me voilà chez Tiffan. Comme c'est bon de respirer cette verdure. Vraiment cette belle nature, comme c'est agréable. Ah, oh, je me sens si bien ici. Hum? Hum? Ça sent une odeur qui me confirme que je suis bien arrivée, je pense. Tiffan Je suis contente de te voir Et que prépares-tu de bon Il y a une odeur que je ne connais pas Des gâteaux aux cacahuètes Quelle bonne idée ah, Tu resplendis comme un soleil Ça fait vraiment plaisir Même quand le temps est gris De te voir comme ça, aussi rayonnant Ce qui est épatant chez toi, c'est ton punch, mais aussi ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Bien sûr, j'aurais dû y penser que c'est la pluie qui te donne cette joie et cette force qui en découle. Sans eau, nous sécherons et sans nourriture aussi. D'ailleurs, j'ai comme une petite faim, pas toi Et puis, ce serait dommage de voir ces gâteaux flétrir, mais je te fais confiance pour ça, mon ami c'est vrai que tu es vraiment bien ici. Nous pouvons écouter les oiseaux ah, qui viennent aussi apprécier leur nourriture après une belle pluie. Tu as raison, Tiffan. Sans cette pluie, pas de nourriture. Tiens, ça me donne envie d'un autre gâteau. Je peux mmh. ah, Il faut savoir apprécier ce qui est bon. Et puis Ma route du retour est suffisamment longue Alors, je peux me permettre Merci Tiffan Je ne manquerai pas de partager avec ton ami Dédé le singe Ce que tu as préparé pour nous Il va être content Au revoir Attends, je crois que j'ai trouvé Ah oui, ça doit être ça Oui, la cabane de Tiffan Tiffan, t'es là Tiffan C'est bon, il a entendu Ah non, il est pas là ah oui peut-être alors on va rentrer dis donc oh regarde tout est là il a fait la cuisine oh ça sent la cacahuète <rire> ça te change des bananes hein. ah oui ça c'est vrai dis donc regarde il y a plein de cacahuètes là oh allez je croune, je croune, je non arrête d'abord t'aimes pas trop les cacahuètes enfin je sais pas moi d'abord oh bah, il faut essayer bah <rire> c'est vrai aussi regarde il y a son tablier J'avoue, il est parti. Bon, bah, c'est pas grave, on va l'attendre. Ah oh, bah oui, c'est pas un problème. Hein. On va s'installer, ça a l'air d'être super sympa. Oh oui, moi j'aime bien les gâteaux cacahuètes. Bah oui, mais on va les laisser, c'est les siens. Et puis on va attendre. Peut-être qu'il va nous en offrir un. Ah oh, oui, chouette. Tiens, on va s'asseoir là. Oh là là, oh regarde, des. Oh ma bah, dis donc, elle est bien sèche. Oh oui, elle a bien besoin d'une pluie bienfaisante, pour la remettre sur pied. Ah oui, bah ça c'est vrai, on va attendre un petit peu, le seigneur s'en chargera. Ah hein. oh bah oui mon dédé, ça j'en suis bien d'accord. Allez viens, on va s'asseoir, avant que tu manges tout. Tu sais, hein, tu sais que la pluie, elle est essentielle pour notre vie. Ah bah oui. Hein. Bah oui, puis toi tu le sais bien, la banane, ça donne soif. hein. <rire> T'es rigolo, toi Ouais, mais j'ai fait un peu exprès. Mais notre créateur sait ce dont nous avons besoin, tout le temps. Et oui, il connaît tout. Ah oui, hein Sans eau, euh, notre terre serait sèche. Hein. Ben oui, ça c'est clair. Pas de nourriture et pas de banane Arrête, Dédé Il oh, n'y a pas que la banane dans la vie. C'est comme Typhon qui puce sa force et sa joie dans l'eau de pluie. Ah oui et oui, il est dit aussi dans la Bible que notre Seigneur Jésus viendra pour nous comme une pluie qui arrose la terre pour nous faire du bien. Et c'est dans quel chapitre ça euh, Je crois que c'est dans Osée 6, verset 9. Oui, c'est ça, verset 9. Alors, je veux être pleinement arrosé. <rire> oh oui, tu as raison mon dédé. Car la pluie dont nous parle la parole de Dieu nous remplit de son esprit, de joie, d'amour et de force. <rire> Bien, Dédé, oui, et plein d'autres bienfaits, évidemment. Et je me souviens, Terry, qu'un jour, que tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur doivent se réjouir. Oui, c'est vrai. Et pourquoi Car ils recevront une pluie de joie. <rire> c'est vrai, mon Dédé, c'est vrai. C'est une promesse que nous retrouvons dans le livre de Joël. Ça doit être dans le chapitre 2, verset 23, je pense. Tiens, comme une pluie arrose les prairies, ça me dit quelque chose. Saint-Esprit vient remplir ma vie. Oh, je sens que je connais ce chant, comme j'aime cette louange de notre ami Jean-Jean. Allez, les amis, soyons comme Tiffan. On reste dans la joie et on partage avec nos amis tout ce que Dieu met en nous de bon. Ah oh, oui, nous acceptons que Jésus nous séance de sa parole. De son esprit. Oui, tout à fait. Allez, on chante ensemble. Allez, on y va les enfants. Bon. Hey, c'est pas tout, mais moi j'ai une petite faim. Mais tu penses qu'à ça, toi Tu penses que Tiffon, il nous en voudra En oh, t'as vu, il en a fait plein. Ouais, c'est vrai. On va en manger un. Ok, je pense qu'il a pensé à nous. Et puis à toi. Oh, oui, tout à fait. Allez, on y va. Bon appétit <rire> Comme la pluie arrose les prairies, Saint-Esprit vient remplir ma vie. Dans mon cœur, viens faire ta demeure et nom de moi de ton huile de joie. Puis arrose les prairies, Saint-Esprit vient remplir ma vie, dans mon cœur bien fait deux C'est ah pas bon? Il me donne soif. <rire> on va attendre la pluie. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. C'est mmh. mmh. bon. <rire> Marie, on va attendre un peu. Oui. Cette guerre va s'en charger après tout.